Chers amis de Nice Fiction, je suis Chantal Robillard. Je vais vous lire quelques-uns de mes textes qui sont publiés cette année. Une partie est déjà publiée dans Dentelle des reflets de Venise, qui est sortie en début d'année aux éditions Astérion. Et une autre partie, plus fantastique, sera publiée Toujours chez Astérion, dans dentelle des sirènes de la lagune, voilà la lagune, euh, qui va sortir en juillet, euh, juillet-août, euh, dans très peu de temps, donc vous en avez la primeur. Euh, je vous précise aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, que j'ai déjà publié en anthologie pour Nice-fiction, dans la numéro 5 et la numéro 6 des Vagabonds du Rêve, deux nouvelles qui se passent à Venise, dont une qui est sur une Venise très très lointaine, voilà, qui s'appelle Une Nuit Facétieuse. Alors, je vais euh, vous parler d'abord, lire d'abord des textes sur la lagune, puis sur quelques îles de la lagune. Puis nous entrerons dans le fantastique avec quelques sirènes et un doge. Et ensuite, nous aurons un petit hommage à Marco Polo au passage. Voilà. Et euh, on terminera par la vie quotidienne des Vénitiens, qui n'est pas toujours rose en ce moment. Alors, lorsque la mer est sur le point d'envahir les quais et les rues, des sirènes retentissent dans tout Venise pour prévenir du danger les habitants, les pêcheurs, les commerçants, les touristes. Mais les sirènes de la lagune, ce sont aussi ces êtres mi-humains, mi-poissons, qui hantent, dit-on, les eaux turbides de la sérénissime. Des brumes de la lagune surgit alors une Venise fantasmée, l'acustre, à frileusement sur ses pieux de bois, les palines. Quand se répandent l'aqua alta, les hautes eaux, le mauvais temps, le brouillard, que souffle le méchant vent de la bora, Venise se métamorphose. Les dentelles des sirènes de la lagune seront chantées ici, sous forme de nouvelles et de poèmes, en contrepoint aux dentelles des reflets de Venise mes poèmes sur la vie quotidienne des Vénitiens. On a les deux aspects. On se promène en rêvant sur les rives ou sur les canaux, ancrés avec un « a », ancrés avec un « e » dans l'imaginaire. Venise est une ville hybride entre terre et mer. Venise est une merveille fragile, unique dans notre univers. En tout cas pour l'instant, parce qu'après, je vais la faire voyager, Venise. Alors, nous commençons par « La lagune ». La lagune, c'est la mer. Lagune, on pense à calme, paisibilité, eau bien endormie. Mais non, grosse erreur. Tempétueuse et troublée, elle en crie parfois. Eh oui, c'est bien ça, la lagune. Bousculé par de gros vents froids, se révolte et puis se soulève en grand remous. Noie quelques pêcheurs, deux-trois vacanciers, brise en deux quelques bateaux, puis reprend train-train. Lagune embrumée. Je vous précise juste que je vais souvent à Venise l'hiver. Donc la brume, le brouillard, le mauvais temps, la coaltage, je connais bien. Lagune embrumée. Port de Burano. Je prends un ferry à deux étages, par soleil tout blanc. Lagune grisée. Sillage crémeux, nerveux des bateaux. Sur l'ido, auto et bicyclette, vision oubliée. Au bord de l'île, gros dragueur, grutant limon ou vase. Pour Moïse, le barrage à marée. Au loin, gris foncé, se devine un peu bassin de Saint-Marc. Ciel pourtant bleu clair au-dessus de nous, avec ce temps-ci où tout se confond dans même brune, brume, grognant les contours, mieux compris Turner. J'espère que vous arriverez à voir. Parce que moi, je me vois en tout petit, donc je ne sais pas si vous voyez bien les images. Voilà la lagune embrumée et voilà au fond Venise, dans, vue de la lagune au soleil couchant. Punta Sabioni. Sur la lagune, redevenue toute bleue, deux hommes debout, là, sur l'eau. L'un d'eux s'accroupit, se penche l'autre plus loin, ont tous deux des sacs, là, sur l'eau. Leur barque est tout près, semble amarrée, mais à quoi donc Approchons un peu, là, sur l'eau. Bande de terre, quasiment invisible, surgit du néant, là, sur l'eau. Tout à coup mais clair, bande de sable, se dit Punta Sabioni, là, sur l'eau. Percevoir la lagune de nuit. C'est par ces petites loupiottes, disséminées à travers îles, que tu vois la parcourant de nuit, envaporait au blanc la lagune. Tu entends vibrer le gros moteur, tu humes les l'effluve de la mer, tu pourlèches tes lèvres salées, hum, tu touches la rambarde mouillée. La lagune enserre Venise, tu la ressens par tous tes ports. De loin, tu contemples la belle île-ville au gré des flots marins. Quelques îles maintenant Voilà, quelques îles. Je vous montre très rapidement, toujours si ça passe, le plan, ouais, on, verra, on verra rien, le plan de la lagune avec les lignes de la CTV qui fait les liaisons d'une île à l'autre, de Venise aux autres îles et au continent. Voici la lagune vue d'un embarcadère. C'est la ligne 13, si vous arrivez à voir. Euh, sinon, voilà, peu importe. Ça, c'est pris de l'île de Vignole, qui est une île absolument somptueuse, euh, très sauvage. Euh, tout n'est pas minéral à Venise. Les îles sont, sont très surprenantes et valent le détour. On va commencer par Murano, que tout le monde connaît, en été. Mais moi, j'y suis allée plusieurs fois à Noël. Noël à Murano. Il y a peu, j'ai su que là, à Murano, Straparola créa début du conte écrit, nuit facétieuse bien nommée. En décembre, ai vu grand sapin, tube de verre coloré, sur une place près d'un puits, chef-d'œuvre des meilleurs verriers. Manger anguille cuite au four chez grand verrier. Avec Suzelle, Gianni, du Palazzo Grassi, le tout Murano était là. tenue des fêtes et gros bijoux, chacun d'eux sur son 31 dégustait crevettes grillées, petits carrés de polenta. Dans la longue salle éclairée, mijotaient nos anguilles au four. Oui, ceux qui cuisent, Verrerie. Après, ce fut la tombola. Qui gagnait-on Pas bah, du verre, tiens. Beau taxi nous ramena, cabine en acajou tout neuf. Dans la nuit noire, il faisait bon. Merci Gianni d'Amurano. Aucun touriste ne voit ça. Soirée privée, chance inouïe. cieux Noël, n'est-il pas Retournerai à Murano, cherchez quel palais quel campo a inspiré Straparola. D'où au conte, est cette île. Oui, oui. La voici de jour. Murano. Euh, Vue de jour depuis l'embarcadère. Euh, depuis pardon, le vaporito. Et là, toujours Murano vu depuis l'embarcadère d'une autre île. Je crois que c'est Vignole, si je me souviens bien. On passe à Burano, l'île de la dentelle. Vous savez que mes deux livres, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'appellent Dentelle, des reflets de Venise et Dentelle, des sirènes de la lagune. Pour moi, dentelle égale poème, mais euh, c'est aussi un, un hommage. À mes arrière-grands-mères qui faisaient de la dentelle du puits en Velay, euh, en Auvergne. Voilà. Et donc j'ai encore le carreau de dentelle. Inverno a Burano, hiver à Burano. Par soleil voilé, sont encore plus jolies maisons bariolées. Non plus ton criards, comme on les voit tout l'été. Rue principale, les pêcheurs du coin vont s'apostrophant gaiement. Cartable bien lourd, les enfants filent. Des femmes chargées passent. Et puis, tout d'un coup, la rue est vide. Tous sont partis déjeuner. Désert, le musée de la dentelle. Le campanile incliné, il est comme ça à Plus d'un mètre quatre-vingt d'écart, dit un vieux panneau rouillé. Bon, allons manger. Voilà Burano, un des magasins de dentelle, mais là c'est pris en hiver, donc les couleurs sont plus euh, assourdies que euh, lorsque vous y allez en plein été. Et nous passons à mon île préférée sur laquelle j'ai beaucoup écrit Torcello. Torcello, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était la toute première Venise. C'est de là que sont partis un certain nombre de gens fuyant les Huns, Attila et les Huns, qui sont venus attaquer cette région de la Vénétie et qui sont allés sur une toute petite... qui était beaucoup plus loin dans la lagune, qui était seule, et qui était euh, qui est devenu le Ria. Et de là, ça s'est étendu petit à petit. Et on a maintenant Venise euh, complètement à part. Alors que Torcello, il n'y a plus que quelques maisons, euh, euh, des champs d'artichauts, euh, des biquettes euh, qui se euh, promènent et qui broutent dans les dans les hautes herbes. Et puis des chats, parce que les chats de Venise, ils sont à Torcello. Voici un chat. De Torcello, au bord d'une des rares petites euh, maisons, je ne sais pas si il vaut mieux le mettre comme ça, au bord d'une des rares maisons euh, de Torcello. Un Huns, un chat de Torcello. Depuis Burano, presque vide, un traghetto mène à Torcello, désert silencieux. Le paysage est tout vert. Travaux sur canal que longe un sentier. S'activent deux ouvriers. Ciao, Othello, crie l'un d'eux bien fort. Me double un grand beau marin. Mais d'où sort-il donc Baille au soleil chat au pont du diable allongé, s'étire et s'enfuit vers champ d'artichaut. Broute quatre ou cinq biquettes, des oies vont par là. Il a plu fort hier, se lèche un matou tigré, Boit dans flaque d'eau, court vers un vieux banc, au pied de dames statue sous soleil d'hiver. Se love un chaton dans le grand fauteuil d'albâtre, trône d'Attila, reflété avec gros puits blancs et ciel dans l'eau, tout près du musée. Jardin grillagé, mélimélo de statues, de potées de bacs, des panneaux d'étain clament que l'île plus de cent mille habitants. Sous la basilique reste silence et langueur, paix des champs, des prés. Ils ont tous fui, les gens Dans ce chaos végétal, attendent un chat. Attendent les uns, bien entendu. Voici un chat. Ah oui, vous ne verrez pas dans le sombre, mais vous la verrez dans le livre, puisque mes photos que je vous montre là seront dans Dantelles des sirènes de la lagune ou sont dans Dentelles des reflets de Venise. Donc, voici le puits central à euh, Torcello. Le voici juste après la pluie, cet hiver-là, il avait beaucoup plu, et… Le chat est parti, voilà. Et voilà, une des petites maisons, il en reste très très peu qui, ont, qui vendent de la dentelle. Euh, la plupart des dentelles sont vendues à Burano, hein, pas à Torcello. C'est un peu compliqué d'aller à Torcello, il faut reprendre, un, un, comme je l'ai dit, un traghetto euh, à part, il y en a très peu par jour, il ne faut pas rater le dernier sinon on est coincé. Euh, C'est un peu tortueux. Voici. Ce qu'on voit dans la cour du musée de Torcello, donc des statues antiques, romaines pour la plupart, qui sont là, plantées, qui font rien, qui sont de la récupération. Ça fait penser un peu à certains forums à Rome. Voilà. Et c'est tout ce qui reste de la toute première Venise. Et voici… Euh, le chat n'y est plus euh, sur ma photo. J'ai une autre photo avec le chat au pied, mais bon, je ne l'ai pas retrouvé. Voici le Pont du Diable à Torcello. Donc c'est un pont qui n'a pas de parapet sur les côtés, d'où son nom de Pont du Diable. Alors après les îles de la lagune, nous allons entrer dans le fantastique de la lagune et de Venise. D'abord un poème qui et dans Telle des reflets de Venise. unicorne Ce sont des haïkus sur l'autre façon de curer un canal. Vous savez qu'à Venise, on cure régulièrement les canaux, c'est-à-dire on bouge tout avec des grands palans de, de fer, de métal, et euh, on évacue l'eau et on racle par terre, parce que sinon la vase envahit et puis il y a toujours des gens qui jettent des saletés, donc on les récupère. Donc voici comment on peut curer un canal d'une façon plus ludique, on va dire. Un galop dans Venise. Galop, Venise, oh, six siècles qu'on avait le droit. Allons, qui oserait donc C'est impossible. Nuit d'ébène à Venise. Ne réveillant personne, envolé, léger, cataclope, cataclope. Cataclope, sur des intérêts. Blanche et fine, elle tourne, plonge, unicorne, Près du squero dans canal, boueux, hop, le purifie, Puis vive, clop, clop, disparaît en ruelle, File vers Zanipolo. seul un chat l'a vue Au pont de l'académie. Alors, un conte en verre qui a été euh, que j'ai écrit évidemment et qui a été mis en image montage par Marie Ress. Vous allez voir, j'espère que les photos se verront. En tout cas, dans le livre, vous les verrez bien. Conte du Doge et de la sirène. Un soir. Sur les quais de Venise, le revoilà. Marchait le doge seul. Un pont dans le noir, qu'il descend, sombre et pensif, nonchalant. Un cri dans la nuit, un poignard lui, un grand plouf retentit. Des pas qui s'en vont, remous sur le canal, l'homme se noie. Plus un bruit. La fin, tourbillon, brassage d'eau, bruit nouveau. Hors des eaux, deux bras, belle dame aux cheveux blonds vénitiens. Les seins nus, l'air fier, le transportent au rivage en fredonnant un air sur les mers. Le dépose tout meurtri sur le quai, en sang, mais bien vif. La lame a juste effleuré son flanc droit. On court, on vient, voit, on s'exclame, on appelle un médecin. Lui gît sans un mot. Agarre, cherche des yeux, qui l'a sauvé Ne l'a-t-on point vu Hoche la tête étonné, riverain. Il se tait. Il croit qu'il vaut mieux ne rien dire. On le prendrait à tort pour un fou. On le soigne, on le porte en son palais. En cinq jours, il va mieux. Pense toujours à la sirène qui le prit mort au flot, le sauva puis disparut sans un bruit. Tous les soirs, il va désormais la guetter sur ce canal. On peut très bien, parce que ça se passe la nuit, le Doge, en train de guetter. Et là, le Doge, sur le grand canal, en train de guetter. Mais plus tout seul, vingt soldats le suivent désormais partout où il met ses pas. Comment donc oserait-elle approcher? Les gens du duc vont en permanence patrouiller sur l'eau. Le cœur gros s'en va via la lagune vers la haute mer. Par au gré des flux, sirène, qui Dogarès ne fut. Le vent lui fait voir une voile avec marchand vénitien. À la proue, beau gars, qui cherche l'aventure, c'est Marco. gai tout à coup, vers les mers de Chine, va suivre Polo. Tant pis pour toi, trop novice, jeune doge vénitien. Alors, voici la sirène qui peigne ses cheveux, comme toutes les sirènes, hein, c'est une de leurs passions. Et voici la sirène qui s'en va, qui s'en va en suivant les pieux, vers le bout de la lagune et vers la mer. Alors, le doge que j'ai représenté, le voici avec son papa. Il est euh, sur votre gauche, sur l'écran, et l'autre doge, c'est son père. Alors, je ne voulais pas un doge vieux, moche, etc. Bon, j'ai cherché assez longtemps, j'ai fait toute la liste des doges, des portraits des doges, pour trouver un doge un peu, euh, un peu plus jeune. Et j'en ai trouvé un, alors là, c'était extraordinaire, euh, après avoir écrit ce texte. Hein, donc Le jeune que vous voyez sur les photos et que vous verrez mieux dans le livre s'appelle Ottone Orseolo, c'est le 27e Doge de Venise, il y en a eu une quarantaine, et il a été nommé par son père co régent cest c'est-à-dire co-doge, à 14 ans. Et ensuite, il a été lui-même élu Doge, tenez-vous bien, Doge de Venise, à 17 ans. Et ce doge, alors vous regarderez sur Wikipédia tout ce qu'il a fait, hein. il a épousé une princesse hongroise et son fils, Pietro, est devenu roi de Hongrie. C'était dans les années 1000-1100, hein, par là, 11e-12e siècle, avant Marco Polo. Toujours dans le fantastique, nous allons avoir cette fois un sirène, non pas une, mais un sirène. Alors, ce sont des septins en contrainte du prisonnier, c'est-à-dire que je n'utilise les lettres de l'alphabet que celles qui n'ont ni empe ni jambage. Euh, J'en fais souvent et ça va très bien avec Venise, ça va très bien avec l'ambiance de Venise. Un sirène. Venez, monsieur. Le voilà. Venez, monsieur, nous avons à Venise, en ce musée, un sirène, en immense vase en verre, avec son eau. Oui, vraie sirène animée. Ce sirène crie si son, si au corps marin son nom. Sur son crâne, ce vieux, il est vieux, hein, ce vieux a rousse crinière. Au museau, un crin verveine, mousseux, remue comme un nouveau-né. Sous ce crâne, âme vive, nous ne savons, monsieur, un sâne sans anima. Venez voir ce sirène avec un seau, se récré à arroser ses voisins mmh, avec une eau crasseuse. Le vrai sirénien, non un nain aux cuisses serrées en un sac sous un mécanisme. Mais ne souriez ainsi sans me croire. Venez voir mon sirène en son vase en Murano, messire. Avec ses anneaux en or, aux convaincu serait, mais ce sera six écus. Ah, une cas miséreuse, comme mon musée, monsieur, ne saura sans vos écus rassasier ce sirène, nourri au ré, euh, au mérou, mais sans cesse inassouvi. Or, science sans conscience ruine nos âmes, monsieur. Mais rêvons aux semaines à venir, verrons-nous ce sirène s'unir avec une sirène suisse, en aurons-nous, sirénaux, née ici, à Venise Alors, cette histoire du sirène, je l'ai déjà racontée d'une autre façon, dans « Zo des chimères », qui est l'un de mes ouvrages publiés chez Argemios, puis chez Voyelle. Euh, je l'ai fait arriver vivant au musée zoologique de Strasbourg. Voilà. Et je lui fais rencontrer une licorne. Alors, nous allons revenir maintenant sur un personnage que j'aime bien, cette fois un personnage réel qui a bien existé, qui a fait beaucoup rêver les uns et les autres, moi notamment. Marco, Marco Polo, dont voici un portrait. Bon, un portrait, il est déjà âgé, hein. je ne sais pas si le portrait est d'époque, mais en tout cas, il est vénitien, fait par un, un artiste vénitien. Euh, voilà, où là, Marco est déjà en majesté, on va dire. Et il tient dans la main, je ne sais pas si vous voyez, le livre « Il millionnait », c'est son livre. Et Marco était surnommé « Il millionnait », c'est-à-dire « le millionnaire ». Alors, je vous ai préparé deux terrines et un poème, enfin deux autres poèmes, sur Marco Polo. D'abord une terrine. Il était un jeune marchand qui négociait à Venise. Son père l'emmena en mer avec oncle par-delà les mers. Paix rubis sur ongle, un marchand, dette à sa mère, Venise. Ne fais point de fleurs, Venise. À l'inverse, envoie en mer ses plus intrépides marchands. Venise offre aux marchands la mer. Ce poème est dans Dentelle des reflets de Venise. Pardon, le suivant est là. Terrine pour un voyageur. Il s'appelait Marco Polo. Vénitien aimait voyager. Ne voyait mer comme prison. Les Piombi sont une prison que ne connut l'ami Polo. Longtemps au loin du voyager, le grand camp, lui, ne voyageait. À Gênes, du fond des prisons, écrivit son récit Polo. Voyager pour Polo, prison. Xanadu. Veneziano ou Veneziano avec un X ou un Z se disent et s'entendent les deux. Le Vénitien Marco, en tout cas, voyageur au long cours sur les mers, alla vivre en Chine, à Xanadou capitale de Khan, Lui décrivit bien d'autres villes, mais jamais il ne ramena, jamais il ne le ramena. Revint riche, millionnaire et seul. Marco Polo de Xanadu. Il millionnait, garda ce nom. Et en français, ça donne le livre des merveilles. Et voilà la cour des merveilles, Corte Seconda del Milione. Je vous la montre. pas très représentatif. Voilà, Corte Seconda del Milione. Del Milione, c'est de Marco Polo. Et voilà le Sotoportego, c'est-à-dire le souterrain qui passe entre deux maisons, qui part de la cour, Corte Seconda del Milione. Pour aller vers une, une autre cour. Voilà un détail encore. Je ne sais pas si on peut lire l'inscription au-dessus des deux portes. Corte Seconda del Milione à votre gauche et Sotto Portego del à droite. La cour des merveilles, donc Corte Seconda del Milione. Voilà. C'est là qu'il habitait, Marco. Pas très beau. Cours du million et cours seconde, qui traboule l'une dans l'autre. Reste d'ouverture, plaque sibylline, bas-relief effacé, dauphin, poisson mêlé. Voilà, de là, Marco, je te revois, prêt pour fuir au monde, découvrir l'univers. Et on va passer maintenant à la vie quotidienne des Vénitiens. Alors, tous ceux qui sont allés à Venise reconnaissent ceci, le, le Rialto, le cœur historique de Venise, vu d'un embarcadère, l'embarcadère du Rialto, sur la gauche, je ne sais pas si en rapprochant ou en éloignant on voit mieux, voilà. Et puis ceci, un gondolier sur, assis sur euh, le parapet d'un pont et euh, un kiosque vendant de la bainbloterie pour les touristes. Ça, c'est la Venise des touristes. Euh, moi, c'est une autre Venise qui m'intéresse, qu'elle soit fantastique ou qu'elle soit réelle. Pieux. -e ux Sur le canal grande D planté gras dans vase sublime utile et éternel les pieux décorés d'or, blanc, bleu, uni ou spiralé, bicolores bleu-vert, rouge-noir ou bois brut Bateau au mouillage parfois vient accoster une ambulance qui tangue et danse bien fort. Dans un grand craquement, j'en ai vu une qui se retourna d'un coup. On en sortit, pauvré, quand même un perfusé que vite on engouffra sur un brancard à main. Bon, encore vif pourtant. Mieux vaut ne pas tomber malade à Venise. Vivant à l'hôpital arrivé, bel exploit. Entre les pieux, souvent, élégants, carénés, moteurs escamotés sous la cajou, taxis, les plus chers du monde. Bien fièrement postés, à Venise, les pieux se tiennent droits, costauds ou gracieux, penchés près des quais. Les Vénitiens aussi, ils savent, vu du pont, leur reflet sera flou. Alors à Venise, comme partout ailleurs, il y a des poubelles. Et on les ramasse d'une façon particulière, vénitienne. Ramassage du jeudi. C'est le jour des poubelles. Gros chariots en métal gris sont poussés au bord des quais. Vient beau bateau ramasseur vert, bâché bleu, jaune grue qui vide leur contenu dans sa tripaille et repart. Dame au petit chien de nouveau, alors c'est un hommage à Anton Pavlovitch qui a écrit Une dame au petit chien. De nouveau, mais perdu deux jours cette fois, dans le brouillard, sans polo, recherchant le magasin des dentelles de cendrillon sur un campiello désert. Déplier cartes, consulter surgit d'un palais vieillot dame à chien chien blanc me mena gentiment jusqu'à l'arrêt vaporetto San Silvestro voilà un pont pardon un pont qui mène à un des arrêts de Venise je crois que c'est un de ceux qui mènent au fondamenta nové, c'est-à-dire le départ pour les îles de la lagune Murano, Burano, Masorbo, Torcello. Et voici une autre vue de la Venise sur le soir, euh, vue de la Giudecca. Percussion. Ça figure dans Dentelle des reflets de Venise celui-ci. Monter, ce sont des haïkus, « Monter, monter, puis s'arrêter pour regarder les reflets d'un pont au milieu du guet. Descendre deux, trois ou cinq marches. Reprendre sur le pont suivant. Une, deux, huit, dix marches. Monter, descendre. C'est que le rythme. En Venise, ville des pas, change à chaque coin, place, rue ou pont. La jambe ne peut avoir un pas régulier. Tantôt on valse, un, deux, trois, un, deux, trois, un. Tantôt, foxtrot, parfois on court, ou au contraire, on n'en peut plus, on marque le pas. Enfin, un bout plat. Ah, allons, ça ne dure pas. Venise est bombée. Le mi-temps des ponts est souvent bien arrondi. Tous les parapets ont rampe en fonte, en bois, en briques ou marbre. Quelle variété Aucun pont pareil. Pas un qui nait son petit air bien unique. Dans les rues, partout, pavés, larges dallages, claquant sous les pieds. Ah, quel joli bruit Chaque pas est sonore dans les rues la nuit. Mais trop d'arrêt, ça vous brise la cadence. Alors, on repart. Venise, ville de percussion. Tous ces sons qui se font écho, écho, écho, écho. écho. Et c'est un hommage à Umberto aussi. labyrinthe de noms. On repart un peu dans le fantastique, mais en même temps, c'est bien la vie quotidienne, vous allez voir. Je m'étonnais des noms, des rues, canaux et ponts, qui en ont souvent deux. Qu'un canal soit bordé par deux quais différents, lui d'un troisième nom, hein, ça fait trois. Le rio San Vigo est un bon spécimen. Le longe, de beaux quais, fondamenta venière, Rive K. Bragadin, qui mène à la Calier ou vie logeuse. Squero Santrovaso, c'est bien pire encore. Bon, pour la Fénice, vous l'avez déjà compté. Basta, c'est Venise. Normal, m'a dit Piero, pas construit de concert. Un côté rajouté, quelques siècles après, ou quartier différent ou sobriquet, donné, quartier, vous les voyez là, c'est les cestiers et hein, la 6, ou sobriquet, donné, voire rio comblé, donc changeant de surnom, mais conservant l'ancien pour les gens du quartier. Certains sont effacés, durs, même avec un plan, des ponts sont sans issue, d'autres changent de nom, au milieu d'un canal, l'anormal est courant à Venise. Ma foi, ne cherchez pas, trouvez Voici un exemple de la Venise quotidienne. Voilà, ça s'est vu dans un. C'est pris d'un. Pas d'une gondole, mais d'un l'eau sur un tout petit canal dans le Canareggio. Voilà, il y a à la fois l'étage un peu noble, qui a été noble, et puis un peu plus haut, euh, un peu n'importe quoi, et une statue de Vierge pour euh, euh, faire euh, hommage à Notre-Dame. Voilà un autre exemple. Outre le marché du Rialto. Il y a à Venise des marchés sur bateau. Voilà, Vous voyez cette tente. Je ne sais pas si on voit bien. Euh, dessous, il y a un primeur avec euh, à la fois des, des fruits, des légumes évidemment, des poissons qui viennent pêcher, et les gens passent sur le quai et se servent. Enfin, le pays. Voilà. Et on va bientôt terminer. J'en ai plus que trois. Si, ça c'est un hommage à Italo Calvino, qui a écrit « si par une nuit d'hiver, un voyageur ». Et c'est une fondante, vous allez voir qu'on va descendre petit à petit, les verres vont se rapetisser. Si, par une nuit d'hiver, une voyageuse, c'est moi, s'égarer dans le noir, se perdait complètement, entre les Zaterre et Santa Margherita, Par une nuit d'hiver, une voyageuse demanderait aide à la seule passante en manteau de fourrure avec un gros cabas. Une nuit d'hiver, une voyageuse se ferait mener par la Vénitienne d'un rio obscur au di campo enfin. Nuit d'hiver, une voyageuse reconnaissante remercierait, chercherait un café familier. D'hiver, une voyageuse gelée, prendrait chocolat chaud, puis rentrerait saine et sauve. Une voyageuse, logeant dorso du rot, retrouverait ses pas. Voyageuse aux pieds rougis, tout échauffé. Celui-là figure dans dentelle des reflets de Venise. Encore un. Alors, cette fois, je vais vous lire en petit bonus, parce que je vois que l'heure tourne. Euh, deux poèmes oulipiens. Patine. Alors, vous connaissez l'alphabet hein, en français, vous allez voir. Palais aligné, pilotis bariolé, pollution corrosive, passé doré, pan emblématique, phénix, phénice, pastiche griffonnée, pauvreté au nid. Passant inconnu, pêcheur jurant, pompier klaxonnant, parcours labyrinthique. Papier marbré, portique noirci, parc ombragé, plafond peint. Passerelle piétonne, pas perdu. Plan quadrillé. Polyptique roman. Piombi sombre. Point tramé. Patrimoine universel. Pieta voluptueuse. Pilote Watman. Portrait xylographié, petit yacht, piazzetta zinzola. Et nous sommes arrivés de A à Z. Alors, un petit inédit maintenant pour terminer. Et puis après, si vous avez des questions, j'y répondrai. Villa, ville velours. Velouté est la nuit, Vénétie, Villa, vie, volute de brouillard, vaporé tôt, vogant, voluptueusement, vaguelette vivant, vanillé sur canal, Vernissé, Villa, vie! Vierge nichée au coin. Venelle. Désertée, va par ces rues vantées, voyageuse enchantée. Voilà, c'était donc des extraits de « dentelle des reflets de Venise » qui est déjà paru et de « dentelle des sirènes de la lagune » Euh, Où oui, il y a plus de nouvelles, hein, je ne vous ai pas lu euh, euh, tout loin de là, euh, puisqu'il y a des nouvelles euh, fantastiques dans « dentelles des sirènes de la lagune ». Et euh, juste pour euh, faire le lien, la quatrième de couverture de « Dentelle, des reflets de Venise » Euh, se termine, donc dans tel des reflets de Venise qui est déjà paru, se termine par, euh, Chantal Robillard nous offre ici ses poèmes sur la difficile vie quotidienne des Vénitiens, qui doivent tous se faire livrer par voie fluviale, nourriture, objets usuels, et sont obligés d'écoper inlassablement l'eau sournoise à chaque aqua alta. Nous découvrons avec elle une Venise vivante et frémissante lors de nos flâneries au long des canaux, dans les ruelles labyrinthiques, vous avez eu un labyrinthe, les petites places à puissance trop, et nous franchissons même les passages secrets de cette cité des Doges dont Marco Polo s'était éloigné pour mieux la chanter auprès du can Kubilay. Venise, l'enchanteresse, dans ses eaux vives sont nos reflets. La ville devient alors le corps d'un texte où affleure au fil de l'eau cette onde de lumière et de poésie qui déborde les mots telle une couronne d'écume, une dentelle des sirènes. Et la dentelle des sirènes, 67, je vous la lis quand même, qui est là-dedans. Donc, dentelle des sirènes fait suite à euh, cela. La dentelle des sirènes, qui figure, page 67, dans le, la dentelle des reflets de Venise, nous amène vers celui qui va suivre, donc, dentelle des sirènes de la lagune. À Burano, souvent, j'ai vu de bien vieilles dentelières, mais c'est en Chine ou à Hong Kong qu'on fait les dentelles vendues, entièrement mécaniques. Nos dentelières savent bien qu'elles font couleur locale au pied des maisons colorées, Faudrait que j'invente ici les détails de la légende du beau marin vénitien qui, partant, offrit à sa fiancée une algue qui fut appelée, quand la promise eut reproduit son joli dessin au fuseau, la dentelle des sirènes. Donc voilà, vous avez tout pour rêver sur la lagune, sur la dentelle, sur les sirènes. Nicolas, est-ce qu'il y a des questions Vous avez un, un chat sur la droite, hein, les participants. Vous pouvez poser des questions. Non Bon, bah, tant pis, on terminera plus tôt. On, on laissera la place au suivant. Euh, juste… Euh voilà, juste vous avez, vous avez reconnu au passage donc, euh, des hommages à d'autres auteurs, hein, Calvino, que j'aime beaucoup, et qui a écrit euh, sur Marco Polo et sur Venise, euh, non pas sur Venise, mais sur d'autres villes que Venise, « Les Città invisibles, les villes invisibles », un livre que j'adore, qui est un de mes livres de chevet que je connais presque par cœur. Euh, et puis, un hommage à Marco Polo, un hommage, je ne voulais pas là mais il y a un hommage à Corto-Maltese dans celui qui va suivre, dans Telle des sirènes de la lagune. Euh, et puis, euh, je vais emmener Venise sur une autre planète, ou plutôt sur un satellite de planète que la NASA explore, ou enfin de loin pour l'instant, espère aller voir un jour de plus près et qu'on surveille de près parce qu'il y a un océan, donc peut-être des lagunes, peut-être une lagune. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous remercie et puis continuez bien avec Nice Fiction euh, les uns et les autres et n'hésitez pas à me mettre des questions sur ma page Facebook ou sur la page Facebook de Nice Fiction et à revoir euh, euh, sur Youtube et sur euh, les pages de Nice Fiction euh, sur Facebook euh, cette, euh, cette petite lecture et les suivantes. Bonne journée à tous et bon week-end. Au revoir.